Yo, YouTube Tu crois que je me suis pas changé Non, c'est juste que j'ai fait 3 wins la même matinée. Mais celle-ci, elle est violente. Je te laisse la regarder. Ça bastonne. La nouvelle map est trop simple. Bisous. C'est les ou quoi Chris Brown qui est arrivé dans mon dos Il m'a pris pour Rihanna C'est la crise, au quatre. je peux pas me sub Euh... C'était pas un headshot Je me démerde mieux les gars au spawn, je sais pas ce que vous en pensez Oh, nice. J'ai réussi à le toucher deux fois avec ce fusil, les gars. Vous avez vu, les gars Le bruit constant est horrible, je suis d'accord avec toi frérot Attends la braderie Ah t'as raison frérot, avec toutes les braderies qu'il y a Youssef il a pas rigolé hein. Youssef il m'a défoncé les gars Bon après il y a une bonne nouvelle dans tout ça les gars C'est même si, même s'il m'a défoncé Aïe le M1 Garant c'est l'arme que j'aime le moins La technique du crocodile, chat. Tu restes allongé, t'as juste les yeux qui dépassent de l'eau, tu défonces tout. The crocodile strategy, man. Crocodile strategy, motherfucker. T'es mal à taille du rat. T'es mal à taille du croco. <rire> Là, je suis en train de chercher, les gars. En gros, je, sur mon ping il devait y avoir quelqu'un. T'inspectes à, à peu près, tu vois ce qui se passe. Et même, même ce viseur là, bon ok il est dégueulasse mais euh, il vise vite vous avez vu ça donc ça, ça veut dire vraiment qu'il y a la possibilité d'avoir un truc qui vise vite Donc, Par contre il n'y a plus aucun avion Genre tout le monde a pris son avion et s'est barré Il me dégoûte les gars Ok Il y avait un mec derrière moi Est-ce qu'il va venir Oh chat ça c'est un futur clip je pense Okay. Lui je crois que c'était un fantôme Ah vous avez vu ce qui vient de tomber par terre C'est quoi ça Chasser gros gibier C'est à dire qu'il y a un mec Qui a plus de kills que moi Non c'est moi le meilleur J'ai 9 kills hmm. Tu chasses le meilleur de la game Sérieux c'est toi le meilleur de la game Frérot Et les gars il... Il, devait, il devait avoir 3 kills ce mec là Ça c'était le meilleur joueur de la partie les gars Très très bon Très très bon ce joueur Vous voulez qu'on réinitialise la braderie la les gars Hop là Un peu de magie Carburant, il sur... Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Braque les, les prix retrouvent leur cours normal. Le drone est à court de carburant Il rentre. Sur... Le drone est à court de carburant Il rentre. Oh sur... Drone ennemi. Ouais, frérot. Vous me respectez pas là, tous hein. Mais non, c'est encore Youssef qui est venu me chercher. Eh hey, Youssef, tu vas pas me tuer deux fois à la suite quand même. C'est un headshot ça, non j'ai juste à faire une glissade et un quickscope. Le oh. Elle est bonne cette game les gars pour le moment Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que je me démerde bien L'insolence Mais en fait tu sais, je, je, je, je toquais à la porte sur le côté pour qu'il se retourne Et ça a marché Je m'attendais pas hein. mais c'était un bon coup de génie ça les gars Ça traverse le placo Toute cette map les gars En fait en il fait, faut savoir un truc important les gars sur les, ma, sur les matières là Tous les cailloux les gars ils ont une surépaisseur hein. C'est à dire que Là par exemple vous voyez vous, là, là les gars vous pensez que vous pouvez tirer genre juste ici Non vous devez mettre votre viseur au moins ici, parce que de, de ce caillou à là, en fait, il y a, y a genre ça de, de faux. En fait, en il fait, y, y a une sorte de truc invisible. Vous voyez ce que je veux dire Tous les autres murs sur tout le jeu, mais ils sont, ils sont full accessibles, les gars. Genre full, full, full accessible. Tu peux, tu peux faire plein de wall, de wall bang tout ça et tout, c'est easy peasy. Elle passe à travers Elle passe à travers C'est vraiment une merde Reste caché dans des ruines, c'est un gameplay qui te va bien. Ouh, il est en train de me courir dessus le mec en bas là. Faut que je fasse gaffe avec ses contrebas, je me fais souvent... alors que j'ai l'avantage, je me fais souvent baiser donc... Euh, je vais prendre une meilleure position et je pense que je vais lâcher un bon quickscope. Non même pas. J'ai envie de lui en mettre juste une les gars dans le front. Merde. Reconnaissance en coup. Nouvelle zone de sécurité identifiée. <rire> Petite puce. Le drone commence en survol. Trop défi. Un largage d'équipement est en route. Le dirige vers le tireur Le drone est à court de carburant, et rentrera du taille On Le coup de la portière C'est quoi raid aérien en approche c'est euh, du hasard, hasard, et en fait et t'as des, des trucs qui tombent tu vois, la vérité c'est que je pense que ça chope le joueur qui a le, qui a le meilleur ratio dans la, dans la game, le meilleur KD etc, en gros le théorique meilleur joueur qui est censé gagner et ça lui envoie des difficultés, c'est pour ça que je me les prends en boucle depuis hier ces conneries. Les gars Les gars Les gars Il est sérieux ou pas Vous savez ce qu'on va faire les gars J'ai marqué les cibles Envoyez la frappe aérienne Faut que je recharge. Il y a vraiment un temps de rechargement qui est important avec ce car. Je suis déjà quasiment en zone. Mais ce mec me dérange. On a 16 kills, les gars. Je suis bien positionné encore une fois. Tranquille. Le approche. Une nouvelle zone de sécurité Situation de. Et... 1, T1. T1. Ah y'en avait un qui avait un masque, un masque en or et du coup il s'est planqué dans les plantes, dans le gaz. Ça m'a surpris de ouf. Ah là c'était pas gagné les gars. Je te commasse avec le bouclier. Qu'est-ce que t'as spawn T'as maté ma game Tu regardes comment faire un topper Grosse merde. Les mecs c'est des, des lunatiques à ce fuck. Ils insultent et après. Ah oh, mais c'était choix chiant. Bien joué. <rire>